Bonjour, je m'appelle Olivia. Je suis économiste et militante du mouvement populaire au Brésil. J'ai été au AMIFI à Toulouse à l'invitation de France Submiss pour présenter l'institut tricontinental de recherche sociale où je travaille. Il s'agit d'un institut de recherche au service du mouvement populaire au sud des planètes active à l'Amérique latine, en Afrique et au sud C'est une initiative récente qui s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée internationale des peuples pour promouvoir la bataille des idées au Centre des communications populaires et dans l'école de formation politique dans les trois continents. Nous avons portré à la Révolution cubaine les noms de l'institut qui fait référence au message au peuple à travers le Tricontinental de Che Guevara dans les années 60 et le terme Bataille d'idées » par Fidel Castro dans les années 90. Nos objectifs sont diffuser la vision du monde de la classe ouvrière, combattre la fossé entre pensées académiques dans la université et les mouvements sociaux, et construire à partir des pratiques et des mouvements populaires une théorie pour le futur. Vous pouvez connaître un peu plus notre travail à travers de notre site. Participer au AMIFI a été une expérience internationaliste très importante dans la mesure où l'impérialisme mène une guerre contre les peuple qui résiste à l'offensive néolibérale. Les débats ont favorisé un échange entre la formulation de la révolution citoyenne et les luttes démocratiques nationales et populaires dans l'Amérique latine. Lorsque nous réalisions que nous participons à la construction de la même révolution, toutes les respectives contours politiques et les dilemmes chaque pays, nous nous rapprochons les conditions de construire un avenir sans oppression, avec justice et liberté. Merci à les camarades de Francis-Louis.